Et pendant ce temps... C'est bon quand tu as lumière ou pas Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, bonsoir à tous nos invités qui sont sur Facebook en ce moment en train de nous suivre en direct. Bonsoir à, à Patrick, qui est notre hôte aujourd'hui et qui a, bien, qui a bien voulu du moins honorer ce, ce fameux rendez-vous. Il devient déjà, je tiens à le préciser, euh, notre rendez-vous habituel. Avant de commencer le direct, j'aimerais vous demander de ne pas hésiter, de, de partager de partager le direct et aussi de mettre euh, les petits pouces bleus. Et n'hésitez pas, je pas à jouer, inciter vos amis et connaissances à, à s'abonner à la chaîne. Nous sommes là pour la culture du football camerounais. Comme je le dis toujours, valoriser notre culture et valoriser par ce qu'on en fait le footballeur et le footballeuse. Alors ce soir, nous avons euh, l'honneur d'accueillir parmi nous Patrick Bondo. Bonsoir une fois de plus Patrick. Bonsoir William, bonsoir à, à tous les invités qui sont là. J'espère que tout le, monde, tout le monde va bien malgré le contexte. Oui, c'est vrai que le contexte n'est pas assez évident et il n'est pas du tout très plaisant. Mais bon, disons que ça nous permet déjà nous-mêmes de pouvoir du moins euh, trouver une forme de, de distraction. Mais ouais. aussi euh, de trouver un moyen de mieux faire connaître en fait, nos athlètes et surtout d'apporter une forme de valorisation à leur parcours, surtout des conseils pour la jeunesse aujourd'hui, qui veut prendre ce chemin qui est de devenir footballeur professionnel ou alors une footballeuse professionnelle. Alors, je vais présenter d'entrée des Jeux Patrick, comme je le fais de continuer. Alors, Patrick est né le euh, 8 juin 1991 euh, au Cameroun, il a 29 ans. Il mesure 1 m, et c'est un avançant, un attaquant, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, Patrick a une double nationalité, équatorienne et camerounaise. Oui. Alors, d'entrée les Jeux, moi, je me, je me pose quand même une question. Pourquoi cette double nationalité, en fait Oh, c'est un choix de carrière par rapport, euh, par rapport aux opportunités qui se sont présentées il y a quelques années. Et où euh, voilà, on a été euh, sollicité par euh, par un pays, un pays euh, qui euh, nous a qui nous a aidés. Je suis, euh, Nous sommes nombreux de des de Camerounais à être euh, passés par cette euh, par cette, euh, par ce par ce chemin-là. Et euh, comme bon nombre de de, de de de de Camerounais qui ont double nationalité aujourd'hui, euh, voilà, c'était un chemin. Euh, un choix, c'était un, un choix, et puis euh, voilà, ça a été fait. Et puis euh, on regrette pas, surtout, euh, surtout d'ailleurs, j'allais euh, j'allais en venir. J'allais ça demander, justement, euh, surtout euh, au courant de, de cette int de, de, de interview. J'allais vous demander, justement, si aujourd'hui vous aviez du moins l'opportunité de refaire ce choix. Est-ce que vous opterez toujours pour cette nationalité Moi, je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Quand on, fait, quand on pose un acte, il faut l'assumer. Il faut Aujourd'hui, je n'ai pas, pas, pas de regrets, je n'ai pas d'appréhension non plus. Je pense que j'avais fait le, le bon choix. Et euh, voilà, le Cameroun, ça reste la terre natale, ça reste la terre des aïeux, des ancêtres et tout. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, je représente une autre nation et, euh, qui vient de se qualifier d'ailleurs pour la Cannes. Ah, c'est super! Euh, ça. <rire> quel plaisir, quel plaisir je pourrais avoir de, de jouer contre, contre des frères, des, des amis, des coéquipiers. Ça, ça, ça ne peut qu'être jouissif. Quoi. Ah, c'est important surtout. Alors, pour nos internautes, pour ceux qui viennent de nous, de nous, de nous retrouver, nous sommes en présence de l'international équato guinéen camerounais Patrick Gondor, qui, durant euh, cet échange, euh, nous partagera son parcours. Alors, euh, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le fil de commentaires et des questions qui sont surtout axées sur le parcours de Patrick et sur sa carrière de footballeur. Juste pour recadrer le débat et pour bien le banaliser, les questions d'ordre privé euh, ne nous intéressent pas. Nous restons figés et focalisés uniquement sur les questions de la carrière de footballeur. Alors, ainsi dire, Patrick, c'est quoi ton parcours de football Comment est-ce que tu as commencé tes débuts dans le football au Cameroun surtout, je suppose Ah, ça a été, c'est long, hein c'est long. On a non, je... Long, nous, poussée, ça. nous sommes là pour ça. Nous avons le temps. <rire> oh, euh, J'ai commencé très, très jeune. Hein. J'ai euh, vraiment commencé très jeune. C'est vrai que euh, ça, a été, euh, ça a été un chemin assez, euh, assez compliqué parce qu'au euh, départ, mes parents ne voulaient pas que je, que je fasse du foot. Mais euh, grâce à l'aide d'un oncle à moi, père à son âme, c'est lui qui m'a permis de voilà qui m'a qui m'a tout donné on va dire et euh, j'ai commencé euh, chez euh, en minime en minime euh, chez euh, chez le coach on on l'appelle euh, le coach Ata Robert qui a été euh, DTN et euh, voilà c'est lui qui m'a amené euh, jusque chez les cadets j'ai fait l'équipe nationale cadette l'équipe nationale minime Juste pour et, ceux qui euh... ne connaissent pas Patrick DTN c'est bien directeur de l'équipe nationale oui oui, ouais, ouais. je pense qu'il est, est encore cool. aujourd'hui à ta Robert. Je pense qu'il est encore aujourd'hui. Après, euh, je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Mais c'était un monsieur qui m'a recadré très vite et qui m'a montré euh, beaucoup de choses, qui m'a appris aussi beaucoup en tant qu'entraîneur et en tant que personne. Mais le plus gros du travail a été, a été fait euh, au niveau de la famille. Parce que la famille était... Euh, quand ils ont su que j'avais du potentiel et que je pouvais faire quelque chose dans le foot, j'ai été, euh, été, euh, été recadré par les parents, les oncles, la famille. Donc et après… Et surtout, à ce moment-là, euh, pour qu'on soit en fait… Euh, pour que ceux qui nous suivent puissent bien avoir des informations, euh, lorsque tu as commencé, avant du moins les sélections chez les minimes, euh, quel était du moins ton club formateur Est-ce que tu as fait un centre de formation comme euh, la plupart des, des jeunes footballeurs camerounais euh, qui passent par les passerelles du Cameroun euh, Est-ce que alors, alors tu as simplement commencé le football de rue, atypique, comme on, on pourrait le dire Non, moi j'ai commencé par le football de rue. Le football de rue, en fait, m'a fait. Parce que sans le football de rue, je n'aurais pas eu euh, cette technique, ce, en fait, ce petit truc en plus. Tu vois? Ouais. Et euh, j'ai fait, euh, fait quelques mois à Kaïsa. Et euh, j'ai fait aussi euh, le centre de formation de. Comment on l'appelle? CIMAF. C'était le coachata toujours, qui avait ce, ce centre-là. Donc, euh, ça a été. Euh, j'ai presque oublié hein, les centres. J'en ai fait beaucoup. Les centres au pays, les, les petits centres, les petites équipes, tu vois? Oui les petites équipes qui forment, mais qui font un travail exceptionnel, parce que aujourd'hui je ne pense pas que c'est encore fait au Cameroun. Ces petits centres-là, ces petites équipes qu'on ne connaît pas, mais qui sortent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à, à, à notre… Je me souviens de mémoire, à l'époque, lorsque j'étais en classe du cinquième quand même, on avait euh, l'ancien sélectionné adjoint des Lyon, qui avait un centre de formation à l'époque au lycée Leclerc, d'ailleurs mmh. où est passé euh, le dénommé euh, Oyongo Bitolo, qui avait aussi euh, créé un centre de formation justement pour intégrer les jeunes footballeurs, surtout qui faisaient école et qui avaient du moins l'opportunité de pouvoir démontrer ce dont ils sont capables après les cours, à des jours assez... Euh, assez euh, calé, de pouvoir justement venir faire du moins les bases, parce que, il faut le dire, le fou de rue, techniquement, on ne maîtrise pas forcément les bases. Oui, oui, oui. C'est que, justement, on essaie de voir, ce re, de reproduire ce qu'on voit du moins euh, de, dans les écrans de télé. Mais la tactique, la technique, en même temps, il, il peut avoir, bien sûr, la technique en tant que footballeur, mais la technique et la tactique, en fait, dans la combinaison du jeu en équipe, en fait, peut ne pas y être. oui. C'est pour ça qu'on intègre ces centres, pour avoir cette tactique, cette culture tactique, on va dire. C'est pour ça qu'on intègre les centres. Mais moi, j'ai eu ce plus. J'ai eu euh, la culture de, de, de rue et, et cette culture, euh, culture euh, des centres de formation. J'en connais, j'en connais, euh, j'en ai fait. J'ai fait plein d'essais aussi ici en Europe, et euh, notamment en Europe de l'Est, où euh, c'est un peu plus différent, tu vois Ouais. Et euh, voilà, c'est tout ça qui a, fait, qui, a fait, euh, qui a fait la personne, tu D'accord. Alors, est-ce que euh, lorsque tu as commencé justement le football de rue, tu as directement commencé comme attaquant ou alors tu essayé à différents postes et, et c'est avec le temps que tu as pu du moins trouver ta place à un poste clé Moi, perso, j'ai euh, commencé attaquant. Attaquant, dès, dès la base, j'ai m'ai marqué. En fait, on m'appelait euh, les intimes. Hein, Là, tu nous entends, en un problème de son, on ne t'a pas suivi. Le, le son s'est coupé. Est-ce que tu veux bien essayer de, du moins de te déconnecter, de te, de, de te reconnecter Pendant ce temps, on va un petit moment de pause. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes, comme je l'ai dit au début, en présence de Patrick Vondor, qui est notre invité. Patrick Vondor a un parcours assez atypique. Et surtout très riche, je dirais. Il a connu différents clubs, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée-Équatoriale, et même en France, où il joue actuellement. Alors, durant tout notre échange, il aura l'occasion, du moins, de pouvoir nous relater les difficultés qu'il a dû rencontrer dans son parcours, sa carrière de footballeur, mais aussi les choix décisifs qu'il a dû faire pour pouvoir avancer dans ce même parcours. Parce qu'il faut le dire, la carrière de footballeur, ce n'est pas... Euh, quelque chose d'assez aisé. On a l'habitude de regarder à la télé, on se dit « Ah oui, ils vivent bien, ils font bien ceci. » Mais sauf qu'être footballeur implique une certaine rigueur, une certaine discipline, un état d'esprit. Et aujourd'hui, avec Patrick Bondon, nous avons découvert tout cela. Alors, il nous a rejoint et nous allons recontinuer. Alors là, c'est bon Ouais là, c'est parfait. Ah, c'est parfait donc, tout à l'heure, tu disais qu'on t'a surnommé, euh, on n'a pas suivi justement parce que ça s'est coupé, le son s'est coupé. En fait, mais les intimes, hein, ceux qui me connaissent très bien, m'avaient surnommé euh, Van Ah oui. Et euh, j'aimais vraiment beaucoup marquer. Hein. J'aimais le but. Après, le coach le Atta coach m'a fait jouer sur le côté comme oui. milieu de couloir parce que j'avais euh, une. J'ai une très bonne pointe de vitesse. Il a, il a... Après, j'ai aimé le poste. et euh, Ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parfois, je... je joue sur le côté hein, quand c'est nécessaire, quand je peux aider surtout. Les deux, gauche ou droit, ou alors les deux deux fois alors, Je joue partout devant. Partout, ah, d'accord. Ouais. C'est bon. Une... Ça, c'est une polyvalence en plus. Parce qu'il y a des fois des attaquants qui peuvent être positionnés sur le côté et qui, parfois, ne s'en sortent pas forcément très bien de l'autre côté. Donc, euh, je pense que c'est surtout un plus. Alors, est, quel est le premier club que tu as réellement intégré en tant que professionnel au Cameroun Parce que je crois que, sauf si je me trompe, tu as intégré les Astres en 2008. 2009, 2008 je crois, un truc comme ça. Et comment est-ce que tu es arrivé justement aux Astres Est-ce que tu sors du centre de formation où tu étais où, euh, comment ça s'est passé Explique-nous un peu. Euh, en fait, en 2000, je crois 2007, entre 2006 et 2007, je fais le, le tournoi de Montaigu. Je pars du centre et euh, le tournoi de Montaigu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, qui, euh, qui, euh, un tournoi des minimes, on va dire. Donc, nous, on représente le Cameroun, on joue la France, on joue la Russie, on joue les États-Unis. Et euh, après, après le tournoi, on finit, je pense, en septième, je pense. Euh, après le tournoi, je, je signe euh, à l'éopard de Douala. D'accord. Et euh, après une très très bonne saison, hein, j'ai fait une très très très bonne saison. Et je suis recruté aux astres. Et c'est comme ça que tout est euh, tout est parti. C'était les grands astres, hein. ce pas les astres d'aujourd'hui. Hein. D'aujourd'hui. Ok, bien. on y reviendra. Euh, à l'époque, quand tu as fait le tournoi de Montaigu avec la sélection minime, mm -hmm. je crois bien que tu étais d'ailleurs le capitaine, si je ne me trompe pas. Euh, non, non, je n'étais pas le capitaine. Tu n'étais pas le capitaine. Non, mais j j crois pas le je crois avoir vu une photo de toi avec le brassard ou c'était à une occasion. Oh, Peut-être <rire> c'était un match. Hein, où on avait le le brassard, mais, euh, je ne je... suis pas trop capitaine, moi. Je ne suis pas. Ah, oui. Je sais pas, pas, pas, pas être capitaine, en tout cas, de toutes les façons. Tu n'aimes pas, du moins, te positionner comme un leader euh, au sein du vestiaire ou alors, Non, non, le non. Qui... Déjà, leader, c'est je suis un leader inné. D'accord. C'est juste que j'aime pas le brassard. Je n'aime ah oui. pas le brassard. Mais la question leader dans un vestiaire, je n'ai pas de doute là-dessus. Ok. Alors, tu arrives aux astres en 2008-2009, comment s'est ouais. passé, passé du moins ton intégration aux Astres et du coup la saison à cette, à cette période-là Oh, c'était j'ai été très bien intégré par contre, parce que j'ai été recruté, donc j'ai été désiré parce que j'avais ouais. fait une bonne saison. J'ai très bien intégré euh, les astres. Mais par contre, c'était difficile. C'était difficile au départ parce qu'il y avait de très très bons joueurs. Des joueurs de, de, de vraiment de nom. C'était des... Euh, euh, moi, je, je sortais de nulle part. Et euh, voilà, c'était vraiment des grands joueurs. Parce que Astra, à cette période, quand il y avait une convocation, c'était pratiquement tout le 11 qui partait. Ah oui. c'était pratiquement euh, dans presque toutes les catégories. Il y avait des joueurs qui partaient chez les A, les Espoirs, les Cadets, les Juniors, les Minimes. C'était vraiment du, du lourd à cette époque à Astre donc, quand j'arrive, je trouve vraiment un effectif qui était déjà, euh, qui était déjà, qui était déjà plein. C'était des joueurs ouais. confirmés. Moi, j'étais encore dans l'apprentissage. Ouais. Mais très vite, j'ai eu la chance de rencontrer aussi, euh, que je remercie au passage, le coach Tonier Tonier et Zabo, le coach Zabo. C'est des gens qui m'ont vraiment fait confiance. Et euh, voilà, j'ai euh, pu faire… Euh, j'ai pu faire euh, une bonne saison aussi là cette année-là. Et après, euh, tout est parti. Hein, tout est parti très vite. C'est super. Alors, moi, j'ai une question. Euh, Surtout, Je tiens à préciser à nos internautes de ne pas hésiter de poser toutes les questions en fait, qu'ils aimeraient sur le parcours de Patrick euh, en commentaire. Nous allons relier les questions et il prendra un moment pour y répondre. Alors, euh, on a un commentaire du moins des déco qui ah. dis, ouais, Il a fait toutes les catégories, sauf les A. Est-ce vrai que tu as fait vraiment toutes les catégories à l'équipe nationale, sauf les A ouais. Ouais. Ah, Oui. Ça a été un peu la frustration, en fait. Ça a été la frustration. C'est vrai que, logiquement, on aurait, on aurait pu penser, on aurait même cru, en fait, si un jeune fait toutes les catégories, il a du potentiel. Pourquoi ouais. pas intégrer chez les A Peut-être ouais, ouais. à cette époque, c'était un peu compliqué, du moins, d'intégrer les A, je ne sais pas trop. Mais nous y reviendrons. nous y reviendrons. Alors, après, les Astres, tu as fait une saison au Astre et tu es parti à Fès. Ouais. Et c'était quoi le délire Tu es arrivé à peine, Astre, tu as fait une saison, tu étais désiré par le club. Et ton intégration s'est pourtant très bien passée. Pourquoi en fait euh, cet envol direct en fait vers le Maroc C'était une autre opportunité en fait euh, que tu attendais ou alors c'était. Explique-nous un mm. peu. Déjà, déjà à, cette période, euh, à cette période, on était très très mal payé. Mm. Parce que moi je pense, je pars du principe qu'un joueur professionnel ne peut pas gagner 50 euros. C est, c est, pour un joueur professionnel, c'est un métier honorable et respectable. ouais. Et un joueur ne peut pas gagner 50 euros. C'est impossible de, de, de faire vivre sa famille avec, euh, avec, avec ça. C'est pour ça que le Cameroun aujourd'hui perd vrai. beaucoup de joueurs. Ça, c'est vrai. Dès qu'un joueur essaye d'éclore, tout de suite, il va partir. C'est pour ça qu'on n'a pas un championnat aussi attractif, parce que les joueurs, ils partent. Moi, personnellement, à cette période je gagnais je gagnais euh, on va dire 50 60 70 parfois 100 euros je peux pas j'ai une famille j'ai euh, moi même j'ai euh, voilà tu as tas des charges et tout tu peux pas euh, tu peux pas vivre de ça tu peux pas juste, vivre de ça. juste Donc, pour que juste pour que les autres comprennent très bien en fait euh, être footballeur déjà à la base au cameroun c'est pas une partie de plaisir parce que le métier du monde ne fait pas forcément vivre l'homme en soi et je sais quand même que pour certains clubs qui ont des moyens certains pas tous les clubs euh, un footballeur peut s'en sortir mais pour le, des clubs moyens où deux fois le joueur est appelé du moins après une séance d'entraînement intense de faire une récupération par ce qu'on appelle chez tout le BHB quoi donc euh, et, et c'est pas vraiment en fait pour un athlète, c'est pas un style de vie, si on veut dire sur la durée. Mais bon, peut-être c'est vie aussi qui permet d'avoir une certaine niaque lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous essayez du moins de retrouver. Non mais des pendant cours à pendant pendant combien de temps Le problème c'est sur la durée. Nous tous on a commencé comme ça. Je suis bien d'accord quand tu parles de niaque, quand tu parles de voilà de détermination, c'est vrai, on est des joueurs extrêmement déterminés de gagner sans roue. 50 euros pour jouer le lendemain ça c'est vrai parce que aujourd'hui je vais pas faire des comparaisons parce que il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison à faire ça c'est on a encore des à des, à des, à des années-lumière de de, de, de euh, du style européen mais je te, je te prends juste moi j'ai joué au cameroun je sais comment ça se passe aujourd'hui les joueurs c'est vraiment du n'importe quoi c'est du grade c'est du grand n'importe quoi un joueur, tu ne peux pas payer un joueur. Toi, en tant que père de famille, toi, président, père de famille, tu payes un joueur qui est un autre père de famille, 50 euros ouais, est Où est-ce qu'on va est... ouais, on, on, on, Ça ne peut pas, on ne peut pas. Ne peut 50 pas. euros, c'est quand tu tombes sur un club qui a quand même les moyens. Parce que moi, j'ai des amis qui, euh, pff, quand même, euh, ils sont bien en deçà, même le c'est 50 euros. Moi puis, Je vais te poser une simple question. Tu sais pourquoi Coton est structuré Non, Tu sais nous. pourquoi Coton structuré, parce que Coton, ils ont compris comment ça marche. Ils ont compris comment ça marche. Il y a 4-5 ans, ou il y a 10 ans, je, vais te, je te prends un exemple, il y a 10 ans, combien de joueurs Coton a vendu ouais. Et à combien Tu crois que cet argent est entré dans les poches des dirigeants Même s'ils ont mangé, ils n'ont pas tout mangé. Ça veut dire qu'ils ont essayé de structurer pour les autres qui vont venir. Alors qu'au Cameroun, dans des clubs que je ne veux pas citer, oui. Le jour, ils ont la chance de vendre un jour à 200 000 dollars. C'est l'argent du président. Hein c'est ça qui est regrettable en plus. C'est ça qui est C'est vraiment ça qui est regrettable parce que je crois que lors de notre lors de notre direct de samedi dernier, pour ceux qui l'ont pas suivi, il est encore disponible. On a évoqué ce sujet avec Albert, qui justement, c'est au niveau de la structuration en fait du club. Les cl du moins, nos clubs en fait ne pensent pas à long terme. Il a un joueur avant, il ne pense vraiment pas à long terme. Et je pense que c'est surtout ça le problème à un hein, moment donné, qui ne permet pas du moins de valoriser non seulement notre championnat, mais aussi nos athlètes. Parce que Bien si on pensait à long terme, je pense qu'ils se feraient beaucoup plus de revenus que ce qui se font en fait sur le court terme qu'ils estiment en fait être le, le, le jackpot. Moi, je te prends un petit exemple encore tout banal. On a vu, on a vu le chien. On a vu le chien il y a quelques jours. Ouais. Les joueurs, est-ce qu'ils avaient un championnat Non. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'eux C'est la question que je me suis posée moi-même. Pourquoi qu est-ce est qu que… Fait... Qu'est-ce qui <rire> les a fait gagner le peu de matchs qu'ils ont gagnés ouais. Tu crois que le Cameroun… Je te parle du Grand Cameroun. Hein. Pas le, Cam... le Cameroun, ce n'est pas un petit pays. où voilà. Un... Ah, C'est oui, oui. le Cameroun de Samuel. De... On va, citer, on va beau citer beaucoup de grands joueurs. Un pays comme celui-là, un joueur ne doit pas gagner 150 euros, c'est impossible. C'est impossible avec le nombre de joueurs que le Cameroun vend par an. C'est impossible. C'est impossible. Moi, moi et, je et justement, on, on verra, on verra bien, on verra justement que c'est l'une des raisons qui pousse nos athlètes, du moins, à aller dans les championnats euh, euh, étrangers, même pas qui sont hors du, du continent, mais les championnats au Gabon. Au Congo, parce que justement là-bas, du moins je pense que la philosophie des clubs est assez avancée sur ce plan-là. Et voilà. Et... Sauf que c'est aussi à la ramasse. Moi, j'ai joué au Gabon. J'ai joué, euh, on va dire, deux, deux ans, trois ans au Gabon. Cette période, il y avait des salaires de que je te dise pas de conneries, 500 euros. Ah oui. Tu vois la marge. Ouais. Aujourd'hui, peut-être c'est pas pareil. Aujourd'hui, peut-être c'est pas pareil. Je, je sais pas trop. Mais je te dis, à cette période, on gagnait 500, 500, 500, 500 euros. Peut-être plus parce qu'il y avait des salaires de 400 000, 600 000 ou en Guinée, équatoriale à côté. Oui. Il y a des salaires il y a des salaires qui avoisinent, qui avoisinent les les, les, les 1000 euros. Tu vois, le coût de vie, quand tu regardes par rapport à ces pays, le coût de vie est nettement moins que celui du Cameroun. Tu vois, mais tu oui. gagnes. Tu gagnes quelque chose pour ta famille. Moi, je te garantis, sur facture, si moi, il y a quelques années, quand je jouais en coca j'avais, si j'avais seulement 500 000, je n'aurais pas envie un joueur qui joue en Europe. Je serais parti du Cameroun que pour l'Europe. Parce que le coût de ouais. vie te permet de vivre au Cameroun avec 500 000. Ah, c'est vrai. Mais ben, tu ah, connais combien d'équipes au Cameroun qui vont te donner 500 000 Ah, c'est vrai. Moi, je ne connais pas. Il y en a un Peut-être Peut-être Coton, ouais, peut mais... peut peut ouais c'est vrai. Mais il n'y en a pas, ça peut se compter au bout des doigts, et ça c'est sûr, ça peut vraiment se compter au bout des doigts. Donc euh, voilà, moi après, euh, ça me fait très mal quand je, quand je vois des jeunes frères, j'ai beaucoup de, de petits frères qui, euh, qui sont dans le championnat Camerounais et qui, euh, qui m'appellent, que voilà, ne serait-ce que manger, euh, je, ça, je ne reste pas insensible, je ne reste pas insensible, je le fais parce que voilà je suis humain, et euh, ce n'est pas mon rôle de le faire, mais je suis obligé ouais. de le faire parce que voilà, c'est des frères, c'est la famille. C'est ça. Mais euh, voilà, on devrait euh, normalement mieux structurer notre football. penser à long terme, il y a déjà des terrains, il y a des stades. Et justement, euh, on espère qu'avec justement l'infrastructure qui est déjà mise en place et qui continue d'ailleurs d'être mise en place, euh, les choses pourront réellement changer. Vraiment, on a, on a bon espoir parce qu'on aime bien notre pays, mais on aimerait justement que, voilà, comme je le dis, on a une culture de football qui nous est propre et on aimerait vraiment valoriser cette culture de football-là. Je pense que ce n'est pas les talents qui manquent, on en a énormément. Il ben, y en a, il y en a. An, a en quoi le Brésil grand. nous dépasse Le Brésil ne nous dépasse en rien, sauf qu'ils ont compris, juste. Ils ont compris comment ça marche. Et il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui sont compétents, qui peuvent gérer le foot. Aujourd'hui, il y a cette crise, tu vois la crise que je parle aujourd'hui à, à la Fédération et tout. Cette crise, elle cristallise tous tout, tout, tout les sportifs, tous les sportifs. Ça, Là, vrai. le championnat, ça a commencé. il y a combien, On a combien de journées Trois journées à, Trois journées, c'est vrai. On est, oh, est qu'à la troisième journée. Les gars, ils vont. Euh, comment ils vivent dans les clubs Est-ce qu'on ne peut pas créer une structure qui fait la police au club Qui sanctionne les clubs Est-ce que les présidents de clubs, eux-mêmes, ils, ils ont leur famille Leur famille, euh, voilà, sont, sont bien moi je pense que quand un président crée un club au Cameroun et que ça fonctionne, c'est que pour lui. Hein. C'est que pour lui, c'est pas pour les joueurs, parce que les joueurs en ont marre. C'est justement ça. En marre, parce que que, on espère, on ne, on ne peut que du moins à notre niveau essayer d'espérer et essayer du moins de changer les choses à notre niveau pour que voilà. Ne serait-ce que le, le, le sportif en, en lui-même soit voilà, soit valorisé, soit vraiment mis au, euh, en lumière même si ouais. euh, derrière il y a voilà il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas alors si on revient sur, sur Fès, tu, oui. tu as fait une saison une saison à Fès. oui alors, comment ça s'est passé là bas ton intégration oh j'ai rencontré un agent espagnol quand j'étais quand je quand j'étais en quoi ah, avant que je ne parte un agent espagnol j'ai oublié son nom hein, il m'a mis en contact avec le président du MAS de Fès au Maroc et euh, après euh, plusieurs, euh, plusieurs mois de, de négociations et tout, on est tombé d'accord. Et euh, j'ai fait le voyage pour le Maroc. J'ai été euh, très vite intégré aussi, par contre. Fait, euh, fait, euh, je suis arrivé en mi-saison. Ils avaient déjà fait euh, presque 10-15 matchs. Oui. Je suis arrivé juste après, en hiver. C'était en période d'hiver là-bas. C'était euh, un peu difficile parce que je n'avais vraiment pas connu euh, ce que c'est que, ce que, que l'hiver. Oui. Et euh, c'était un peu compliqué au début, les premiers mois, parce que j'avais très froid. Oui. Et euh, voilà, après, euh, je me suis adapté, je me suis habitué. Et surtout que je, je suis arrivé à Fès et je, je sortais, euh, je crois, on sortait du, je sortais du tournoi de, de l'amitié à, à Bepanda. Oui. C'était la première édition, je pense. J'étais meilleur joueur. J'étais. J'ai été élu meilleur joueur avec les As. Et euh, voilà, j'ai signé à Fès. Ça se passe, euh, ça se passe un peu. C'était un peu difficile au départ. Et puis euh, vers le mois de, on va dire, mars, j'intègre l'équipe première parce que je suis arrivé. J'avais pas encore. Euh, J'avais très très fort. Hein, J'avais pas intégré le ouais. groupe tout de suite. Mais oui. je m'entraînais avec l'équipe première. Il y avait juste Après, un temps, du moins, d'adaptation qui était, qui était… Voilà, moi, ouais, c'était un peu plus long. C'était un peu plus ouais. long parce qu'il fallait que je m'adapte à mes nouveaux coéquipiers C'était un, un peu un football différent. Hein. C'était différent de, du foot que j'ai connu, euh, que j'avais déjà connu auparavant avec les As, avec euh, d'autres clubs. Et euh, voilà, je me suis adapté. Et puis euh, voilà, j'ai fait la saison. J'ai fait une très, très bonne saison aussi. Et euh, voilà, c'est comme ça que fait s'est passé. Et euh, j'ai fait qu'une cette saison, tout simplement parce que euh, j'avais signé normalement un contrat de, je crois, trois ans, trois ou quatre ans, un truc comme ça. Et euh, j'ai euh, cassé mon contrat au bout, de, au bout de, de, de, de en début de saison, de la deuxième année de, de, de la deuxième année de mon contrat, j'ai cassé mon contrat. Mais parce que, que, que les conditions. Oh, les conditions commençaient à se dégrader. Le président, ouais. il avait démissionné. Le président qui m'avait fait venir, celui qui est actuel qui était venu, il avait, il avait euh, recruté un autre entraîneur qui avait d'autres ouais. joueurs. Et un euh, il m'avait enfin, clairement, en fait, voilà, un nouveau... Une euh, nouvelle nouveau, vision de jeu et tout. Voilà, tout et, voilà. Et il m'a fait savoir euh, que je n'entrais plus dans ses, dans ses plans et tout. Et euh, comme j'étais sous contrat... Oui. Il ne pouvait pas se débarrasser de moi comme ça. Il a parlé à son président, son président qui m'a parlé. Et puis, euh, je suis rentré euh, dans, dans les astres. Dans les astres. Alors, nous avons une question de, de Broquet. En fait, qui demande que penses-tu en fait du championnat euh, marocain De façon générale. C'est un bon championnat. Hein. Franchement, c'est… Euh, ils ont déjà l'un des meilleurs derby du monde. Hein. Ah oui. Donc, euh, c'est un très, très bon championnat. Pour un jeune, honnêtement, c'est un très, très bon championnat. C'est un très bon championnat. Il y a du rythme, il y a de l'impact, il y a de la tactique. J'ai trouvé bien le championnat marocain, honnêtement. Il si Je... y a des similitudes, alors du moins tu as pu constater du moins, en fait, des similitudes avec le football camerounais, tel qu'il Rien à voir. En fait, nous, au Cameroun, on est trop physique, en fait. oui Tu vois, ça, on, travaille ça, beaucoup, on travaille beaucoup trop physique. Par contre, euh, dans, les, dans, les pays, euh, dans les pays arabes, c'est pas, pas trop le physique qui, qui, qui, qui, qui, qui importe. En fait, c'est plus tactique et technique. Oui. Tu vois, c est, c est, c a, ça n'a rien à voir. Mais par contre, si tu as, as la culture qu'on a au Cameroun, tu peux t'en sortir. Hein. Physiquement, si tu es bien, tu peux jouer. Ah oui. Je suis en train de voir la question de Assa Proki, oui. qui parle de Raja Uyad. C'est l'un des... C'est des... ça. C'est un, un gros l'un, ça fait partie des, des, des, des grands derbys dans le monde. Hein. Je pense qu'ils doivent être troisième, un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est des, des, des gros matchs. Ça nous permet de découvrir une autre culture, quoi. Ouais, non. <rire> Moi, je suis toujours ouvert à, aux cultures étrangères. Je... Et oui, et ça D'ailleurs, on va le voir pas la suite. Mmh. Tu es retourné aux Astres. Du moins, après les Astres, tu as fait deux saisons aux Astres. Mmh. Et après, tu t'es envolé. pour la Guinée, c'est bien oui. Où Tu as rejoint l'équipe des de, de Végétarinos. Ouais, Végétarianos. <rire> Alors, explique-nous un peu le retour aux astres et le départ justement pour les, les végétariens. Comment ça s'est passé en fait oh, Quand je rentre, je suis toujours bien accueilli hein, par le coach Tonier et par le coach, euh, par le coach Zabo Alors. qui m'ont toujours, euh, toujours supporté, hein, qui m'ont bien accueilli. Et euh, quand j'arrive aux astres et que je décide de partir, ce n'est pas parce que euh, c'était plus… Euh, je ne me sentais plus à l'aise au club, non. C'était tout simplement parce que voilà, il fallait que je franchisse un nouveau palier. Et je sentais, j'étais déjà à cet âge-là où je, je, voulais, euh, je voulais découvrir autre chose. Je voulais, euh, je voulais autre chose, en fait. C'est pour ça que je suis parti, euh, je suis parti chez les, à Léonès Végétariano de la Guinée équatoriale. Et euh, voilà, c'était un, c'était un, un jeune club. Je pense que ils, ils sont, ils sont, ça fait, je crois, 3-4 ans, ils sont, ils sont, ils sont, ils ont été, ils ont, ils ont, ils ont, ils sont, ils sont créés. Oui. Et euh, j'intègre, ça se passe bien hein, parce que je trouve une bonne colonie camerounaise. Ça se passe super bien. Et euh, voilà, c'est à partir de là que j'intègre l'équipe nationale de la Guinée. À grâce à, à l'équipe euh, lyonnaise villetane Comment s'est passée l'approche, en fait C'est-à-dire, tu as été, été courtisan, en fait, on peut, on, on peut le dire, mais vraiment, par, par, par qui Par euh, le coach, par euh, l'encadrement technique, par la fédération équatorienne, euh, ou alors ton agent, en même temps, il te conseille, voilà, si tu as l'opportunité, n'hésite pas, euh, fonce. Non, non, c'était euh, vraiment c'est énigmatique, euh... Comment j'ai été j ai, j ai intégré l'équipe nationale En fait, on jouait contre mon club devait jouer en amical contre l'équipe nationale. Et voilà, c'est des matchs hein, où tu prépares différemment parce qu'un club qui joue contre une sélection, tu ne le prépares pas comme tu prépares les autres matchs. Honnêtement, j'avais vraiment, vraiment bien préparé le, le, le match. J'avais vraiment, tout était réuni pour, pour que je fasse un bon match ce jour. Et euh, j'ai fait euh, un super bon match sous le côté. On a fait un partout, passe décisive. Je fais une passe, une passe décisive. Et euh, voilà, c'est à partir de là que ça commence à parler. Il est bon, il peut et tout. C'est comme ça que j'intègre. Et euh, voilà, je commence le stage. parce qu'il préparait la, la Coupe d'Afrique, je pense, 2012. Oui. C'est comme miracle. ça que je suis dans la liste des, euh, des 26, je pense. Lui des 26. Et euh, je fais toute la préparation avec, euh, avec euh, la Guinée. Je, je suis partout. On est même reçu par le chef de l'État, équato-guinéen, Théodoro, oui. bien Guima, son excellence. Et euh, voilà, on est, euh, je suis partout. Et le moment de de la liste de, de c'est quoi, 23 les 23, la dernière euh, liste. Oui, la dernière liste, le coach m'appelle, il me dit « Écoute, Patrick, euh, t'es encore jeune, t'as du temps, et euh, voilà. » Mais je, je, je pouvais. Euh, C'était mon premier choc dans le, dans le football. Je, je me souviens, j'en ai pleuré même. Ah oui. Et euh, voilà, après, euh, les choses se sont passées comme ça, et puis il euh, y a eu d'autres des, des, sélections. Il y a eu d'autres matchs. Je me souviens, le match que j'ai fait, c'était contre, je pense, le Sao Tomé, Principe. Où, on a, où on, a, on a fait un super match. On a gagné, bien sûr. Donc, je garde de très, très bons souvenirs, de toutes les façons. Et à l'époque, quand, quand tu quand tu intègres justement l'équipe première de la Guinée équatoriale, tu étais le seul Camerounais où il y avait d'autres Camerounais déjà sein de cette équipe Oh, il y avait beaucoup de grands frères Beaucoup de grands frères. Euh, ils étaient vraiment, c'était vraiment une petite colonie euh, où il y avait peut-être six ou sept. Hein. C'était quand même des grands frères. Il y a le grand frère euh, Narcisse et Kanga qui était là. Ah oui. euh, là. Il y a Ziera Douala Long qui était là. Il y il y en a plein hein, euh, des noms que peut-être j'oublie. Hein, mais euh, on était, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment très très très très soigneux pour moi. Ils, étaient, euh, ils me donnaient des conseils, surtout Narcisse, hein, parce qu'à cette époque, il était encore euh, au TP Mazembe. Et, euh, voilà, il m'avait me, il me, il pris sous son aile. Hein, euh, Vieira et Long aussi. Donc, ils étaient... Ils étaient euh, Ils m'encourageaient de toutes les façons. Ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient bien. C'était des, des, des, des grands frères euh, qui étaient vraiment... Euh, tu as, le, frère, euh... es soucieux du moins de ton évolution. Voilà, euh, ton voilà, voilà. J'ai, gardé quelques contacts aujourd'hui. Et euh, voilà, jusqu'à présent, on se parle et puis euh, ils prennent des nouvelles. Ah, c'est super. Ça c'est super. Et du, coup, quand tu es arrivé, du moins en euh, après du moins le premier choc et les autres matchs en fait. Est-ce que tu as été reconvoqué plus tard en fait, pour des compétitions euh, voilà, internationales avec euh, la sélection de Guinée Moi, j'ai fait, euh, avant que je ne parte pour l'Europe, j'ai fait, euh, fait la Coupe de la CEMAC avec la Guinée. Ah d'accord. La Coupe de la CEMAC euh, qui, euh, qui a été au Gabon, je ne me souviens plus très bien de l'année. Et curieusement, j'ai rencontré le Cameroun ah oui et quelle était l'émotion qu'as-tu ressenti à ce moment-là c'était bizarre c'était euh... tu vois l'hymne l'hymne national ouais. personne rigole avec mais c'est un symbole, c'est quelque chose qui est très fort j'étais très mitigé parce que je, je sais chanter quand même l'hymne national de la Guinée et je sais chanter l'hymne national du Cameroun Oui. je sais pas, dans mon cœur ça chantait les deux tu vois mais les deux me donnaient des frissons je ne pouvais pas matérialiser en fait tu peux pas montrer tu peux voilà mais les deux les deux les deux me donnaient des frissons j'avais des frissons c'était fort c'était très fort je ne souhaite pas beaucoup de joie de cette sensation là mais c'était trop bizarre mon corps à ce moment là surtout Vu que tu en parles, euh, comment était, tu, tu, as, tu as pris part justement à cette compétition et à ce fameux match contre le Cameroun. Et au terrain, en fait, quelle était ta réaction C'était celle du moins du professionnel qui dit aujourd'hui, bon, je suis Camerounais, mais euh, voilà, j'appartiens à une autre nation. Ou alors, bon, c'est quand même mon pays. Euh, quelque chose te retient quand même d'aller à fond parce que voilà. <rires> non, non, non. Moi, je suis un compétiteur moi je suis un compétiteur ça veut dire que même si même si je joue avec euh, avec mes enfants je veux toujours que je vais gagner tout le temps donc quand j'ai pendant l'hymne j'avais cette appréhension j'avais euh, ce cœur qui battait euh, qui battait la chamade mais euh, sur le terrain c'était tout autre c'était parti c'était terminé ouais. retour euh, à la compétition et voilà tes compétiteurs. Tu dois faire, tu dois gagner ou tu dois te faire éliminer. Donc euh, voilà, on était, j'étais euh, dans cette optique-là. Ça c'est super. Et après justement les végétarinos, tu as, tu es, tu as fait deux saisons déjà, je suis allé préciser. Tu mm -hmm. as fait deux saisons en Guinée équatoriale. Mm -hmm. Et après tu es parti en fait vers une autre destination. C'était euh, Missile FC, ou avant, Missile FC d'abord c'était euh, CMS. Ouais. C'est bien CMS. enseigné, toi. Ouais, <rire> CMS, CMS, CMS, c'est dans quel pays exactement, en fait Pour nos internautes, pour que tu comprennent bien, en fait, où est-ce qu'on se situe, c'est-à-dire ce, ce, cette évolution, en fait, qui était surtout croissante, je tiens à le préciser. Euh, le, le CMS, c'est une équipe, euh, une jeune équipe gabonaise, oui. dirigée par euh, un célèbre président un président charismatique au nom de d'Alabafal. Et euh, voilà, c'est euh, une équipe gabonaise très bien structurée. Par contre, c'était une équipe carrée, structurée. Donc, euh, voilà quoi. Et comment s'est déroulée ta première saison Tu es arrivé quoi En début de saison En ouais. mi-saison ouais. Non, en non, mi non. J'ai commencé la saison. J'ai fait la préparation avec eux. Ça s'est super bien passé. Hein. On avait fini, euh, si j'ai bonne mémoire, on avait fini deuxième ah, cette oui. année-là. Ouais, je crois qu'on fait C'était la plus belle saison du club. Parce qu'on avait terminé deuxième. Et euh, on a été euh, africain. Au bout de mes deux ans, mon contrat était terminé. J'ai été recruté par euh, Missile, Missile FC. Missile FC. Ouais, C'est l'équipe euh, euh, des militaires, en fait. Ah oui, Donc, <rire> tu étais parti pour une formation là. <rire> euh, déjà, pendant la préparation, ils voulaient qu'on fasse euh, une formation militaire. Ah oui. Ah, bon, et il y avait des militaires dans le club, qui des coéquipiers qui, qui, qui, qui, qui, qui étaient militaires et joueurs. Qui joue aussi. Ouais, ah oui, mil... ouais, il y avait des grave. militaires. Oui, il y avait des militaires. Ils avaient un matricule, des militaires, des militaires. Ils étaient des militaires, tu vois, aux civils. Ils avaient une tenue. Mais il a sa tenue, il a son béret je... et tout. Je suis bien curieux, en fait, mais comment ça se passait justement C'est-à-dire, est-ce que ce, ce caractère, en fait, c'est-à-dire le caractère d'un militaire, en fait, lors euh, d'une séance, de, lors d'un match de football, lorsqu'il y a surtout, en fait, une tension entre les joueurs, quelles étaient les réactions, en fait Parce que, quand même, c'est assez délicat, il faut le dire. <rire> non, mais, non, mais ce qu'on doit savoir, c'est que les militaires sont d'abord humains. Tu vois, ce n'est pas des robots, ouais. ce n'est pas des surhommes. C'est des, des gens qui ont des sentiments aussi, qui ont des, des émotions. Mais leurs émotions sont un peu, euh, un peu plus exagérées parfois. Mais ouais. c'est des gens, euh, voilà, il y, y a toujours des brouilles. Il y a des, des, des, des, des, des broutilles euh, entre coéquipiers. Mais ça, ça, ça, reste, ça, ça reste dans le cadre, euh, dans le cadre du sport. Il n'y a pas des excès. Euh, du moins, moi, je n'ai pas connu. Euh, Durant cette période-là, je n'ai pas connu euh, quelqu'un qui s'est fâché lors d'une de, de, de, séance ou d'un match. Et puis, euh, c'est parti euh, très, très, très, très loin. D'accord. Non, tu as fait, par contre, à Missile, tu as fait quoi C'était une demi-saison aussi une, Je pense que c'est une demi-saison que tu as fait à Missile FC. Une saison. C'était une, une saison, saison ouais. entière. Oui, une saison entière. Une saison, une saison où j'ai marqué, euh, je crois que j'avais marqué 14 buts, hein, je pense. Je pense bien. J'ai bonne mémoire. Je... Cette saison, par contre, j'ai beaucoup marqué euh, à Missile. J'ai fait beaucoup marquer aussi. Bon, un aveu. Tu étais euh, au cassement des buteurs. Tu étais 40e, dis-nous. <rire> euh, J'étais pas... peut-être 5e hein, parce qu'il y en a un qui avait claqué beaucoup plus, plus que moi. C'était Dinga. Ouais. Après cette saison, il a signé à, à Montpellier, si j'ai je... Si je... Si je... Si bonne mémoire. Tu vois Donc, euh, j'avais marqué parce que je jouais quand même sur le côté. Oui. Mais, il y a quelqu'un qui a marqué plus que moi, en tout cas. Et lui, il a eu la chance, parce que, net après, il a signé à, il a signé à Montpellier, juste Montpellier. après. D'accord. Ouais. Ça tombait bien, parce que l'année qui suit, justement, tu quittes carrément le continent pour te retrouver ouais. à fleur. Et cette mmh. fois-ci, tu arrives justement en France. ouais. Euh, ouais. Est-ce que… Du moins, de ton départ, en fait, euh, d'Astre, de, de Douala, mm -hmm. jusqu'à Fleur, tu étais avec le même agent. Est-ce que c'est cet agent-là, justement, qui te mettait en contact avec euh, les clubs Comment est-ce que ça se passait Ou alors, c'était juste euh, voilà, des, des, des recruteurs qui étaient intéressés, qui, voilà, assistaient à tes matchs, qui étaient intéressés, qui faisaient un suivi régulier, du moins, de tes performances, et au moment, au moment, le plus opportun lors du mercato, d'ici voilà, bon Voilà, mais... on, on a ce joueur conçu depuis. Déjà, la, la, la, déjà, partant de, de, de du Gabon. Oui. Partant du Gabon, non, partant de la Guinée au Gabon. Ouais. J'ai, euh, c'est un entraîneur qui m'amène. D'accord. C'est un entraîneur qui m'amène parce qu'un entraîneur qui a travaillé au Gabon à, en Guinée et euh, qui connaissait Monsieur Alabafal, c'est lui qui m'a fait venir. Il a parlé de moi. Là-bas, a voulu me voir. Il a, il, a, il a payé euh, tout ce qu'il fallait. Et euh, je suis arrivé, j'ai signé, je suis rentré en Guinée. D'accord. Et dès que la saison s'est terminée en Guinée, je suis rentré, euh, je suis rentré au Cameroun d'abord pour euh, quelques jours, parce qu'il fallait que je, je disais au revoir à la famille, les vacances et tout. Et euh, part, je suis parti du Cameroun maintenant pour, euh, pour le Gabon. Donc, je n'avais plus, euh, plus euh, de contrat en Guinée. Et euh, voilà, c'est comme ça que je me retrouve au Gabon. Maintenant, partant du Gabon à la France, c'est... Euh... Là, je n'avais pas d'agent. Là, je n'avais pas d'agent. Ah, tu étais, des... étais, étais comme un agent libre, quoi. ouais j'étais comme un, un agent libre, de, de responsable de moi-même. J'ai tout fait par moi-même et puis euh, je suis parti en France. Et en France, à faire j'ai trouvé un agent avec qui je travaille... Euh... Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Okay. Alors, et comment s'est passée ton intégration du moins à faire? Parce qu'il faut le dire, c'est déjà au niveau de l'atmosphère et l'ambiance, c'est pas pareil. Ouais. Tu arrives, tu, arrives en fait, tu as connu différents championnats en Afrique et avec des contextes qui sont particuli particuliers et propres à l'Afrique. Et tu arrives à un Europe justement où... On a non seulement le contexte qui est aussi particulier à, à, à cette zone géographique, mais aussi avec les températures, le climat. Même si déjà au Maroc, tu avais eu un petit aperçu. Ouais. <rire> comment, ouais. comment ça s'est passé cette fois-ci, justement, ton intégration oh, Quand j'arrive à faire, j'arrive à faire dans des conditions un peu particulières parce que je, je, à la base, j'étais sur Paris. J'étais sur Paris. Je m'entraînais avec Campo Saint-Denis. Un très bon entraîneur, as hein, entendu sûrement parler. Je, je travaille avec lui, je, je me préparais. J'ai euh, deux amis euh, que je rencontre là-bas aussi, et euh, ils avaient des essais à faire, à faire. Moi, j'avais pas d'essai, j'avais pas d'essai. Je, moi, je m'entraînais juste avec un poste. Et mes deux amis me proposent d'aller euh, à faire, d'aller faire un essai. À la base, moi, je n'étais pas dans le dans le truc, dans le, dans le programme et tout. C'est oui. comme ça que juste pour euh, la curiosité. Euh, tu euh, ne fais rien. La découverte, voilà, je ne je fais cool. rien. Je, je, je, je, je, je me lève et puis euh, je vais à faire. Je fais les essais. Je rencontre d'ailleurs mon agent ce jour. Et, euh, je, je fais les essais et euh, avec mes deux amis, euh, je suis le seul à être retenu à faire. Ah oui, quand même <rire> Donc, euh, ça m'a choqué, ça m'a fait bizarre un peu, parce que j'étais pas censé être là. Ouais. Et euh, donc, comment comment est-ce qu'ils l'ont vécu Comment est-ce qu'ils l'ont pris, surtout oh, Ils l'ont bien pris Ça euh, a pers euh... Personnellement, ils Personnellement, ils l'ont bien pris. Ils l'ont bien pris. Euh, c est, c est, ce sont des gars bien. Ah Et, oui. Euh, voilà, ils avaient d'autres essais. Hein, donc... Euh, ils se sont dit, si ça ne marche pas à faire, on ira ailleurs. Parce qu'avant faire je suis parti au Puy-en-Velay. Oui. Et au Puy-en-Velay, on n'avait pas pu faire les essais, tout simplement parce que voilà, il, il, il, avait, il avait beaucoup neigé cette période. Et euh, l'essai a été annulé, on était déjà dans l'asile. Donc, on part du Puy-en-Velay pour Feur. Euh, pour Et c'est comme ça que je signe à Feur, je reste à Feur, je crois, deux ans hein ça n'a pas été facile, hein. j'ai beaucoup galéré. Ah oui. J'ai beaucoup galéré parce que… C'était quoi L'intégration, les coéquipiers euh, Qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait Non, en fait, euh, ça a été une erreur, tu vois, une erreur administrative un peu, un peu euh, je veux dire, entre guillemets un peu bête. Ouais. Euh, ça a été euh, le fait de ma licence. Ma licence a été euh, confondue au niveau oh, de, bien. je sais pas, au niveau de, de, de la ligue où euh, ils ont cru que moi, j'étais euh, français. Parce ah oui. j'avais mon passeport guinéen, qui est Bordeaux. Et euh, voilà, quand on m'a demandé, euh... ils ne m'ont pas demandé. Hein. Ils ont vu mon passeport de loin. Oui. Et ils ont déduit que j'étais français. Français. Tu vois, par contre, je ne l'étais pas, tu vois. Et euh, ça posait un problème. On a fait des recours. A... J ai, j ai... Cette saison-là, je ne l'ai pas faite. Par contre, je m'entraînais. Tu vois, s'entraîner sans jouer, c'est un peu… Ah ouais, euh, c'est pénible. C'est comme ça que j'ai fait la moitié d'une saison. Hein. Je n'ai pas, pas joué. Hein. Euh, je m'entraînais. je m'entraînais. La saison d'après, j'ai fait la préparation. Par contre, là, j'ai joué. Et j'ai marqué… Je, ça doit être sur Internet, non Si tu as regardé, ça doit être sur Internet. J'ai marqué euh, 11 Non, minutes. moi, je n'ai pas regardé. Par contre, le nombre de buts que tu as marqué à faire, mais je m'intéressais... Euh, on y reviendra. <rire> on y reviendra. <rire> on y reviendra. je n'ai pas vu, mais tu peux quand même partager l'information avec... Euh, oh, j'avais marqué entre 11 et 12. Hein. Entre 11 et 12. Hein. Oui. Je pense bien. J'ai regardé. Bien. Tu avais marqué 13 buts cette année-là. Ah <rire> <rire> J'avais quand même marqué beaucoup cette année. Ouais, tu ouais, avais marqué 13 buts cette année. Et après, tu as fait du moins une année très mitigée à faire et une année complète. Ouais. Et au bout de l'année complète, par contre, FEUR, c'est quel championnat en fait C'est la nationale Non, FEUR, à cette époque, ils étaient en, en, en N, N3, je pense. N3. Un, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça. Mais c'est un bon championnat. Hein. C'était euh, pour un jeune qui vient d'arriver. Oui. C'était euh, bien. C'était bien. C'était bien. En plus, euh, j'avais beaucoup de, beaucoup de, de latitude. J'avais beaucoup de, de, de, de. Voilà. On, on me respectait. C'est une ville aujourd'hui qui, qui, qui m'a donné beaucoup de choses. Ah, ça, c'est formidable, ça. C'est formidable. C'est vrai que ces villes sont souvent très accueillantes, justement vis-à-vis des de, de, de joueurs qui sont, surtout lorsqu'ils lorsqu affrontent beaucoup justement au club, parce que, on peut dire, ces clubs qui jouent à, à N, soit N2, N3 et National et tout, euh, c'est comme en fait des, des effigies pour cette petite ville qui sont pas très connues. Donc, du coup, euh, voilà. Ils ont les, les populations de ces, de ces zones géographiques sont du moins très attentionnées, très attentives très à ce qui se passe en fait local. Après Feur, par contre, tu as fait euh, un changement, tu étais de faire Tu es allé à Le Poire vie. Ah oui, le sur survie. Et, et là, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, en fait, exactement Oh, en fait, au -sur avant de partir, euh, partant de, parce que je suis parti de, de Feur au Poiré-sur-V. Oui. Euh, c'était à, à la fin de la saison. Je ne gagnais, je gagnais pas beaucoup, on va dire. Je gagnais vraiment pas beaucoup à, à Feur parce que c'était un, un petit club, Voilà. C'était structuré. Les, la plupart des clubs ici sont structurés. Tout à fait. Mais voilà, au niveau, au niveau salarial, ce n'était pas trop le top. Mais j'ai reçu une très, très, très bonne proposition oui, bon. de, de, du Poiré-sur-Vie. Et le Poiré-sur-Vie, c'était un niveau au-dessus. Et euh, voilà, moi, c'est la découverte. Hein. J'aime découvrir. Et euh, au moment où je me décide à partir, oui. On me propose plus. Alors ah que oui. deux ans, je suis là. <rire> et euh, Pouter était retenir, en fait. C'était ça le but. Voilà. Et je n'avais pas <rire> compris le pourquoi des choses. Tu vois. Ouais. Alors que j'étais là, je portais pratiquement le club à moi tout seul. Mais euh, voilà, au moment de partir, c'est où on me propose plus. J'étais étonné. Mais bon, après, le choix, il était déjà fait. Tu vois, le choix était ouais, déjà ça fait. <rire> Je suis parti au Poiré et puis euh, ça s'est passé. Euh, en plus, je suis recruté au Poiré et le coach, euh, il m'a, c'est le coach personnellement qui m'a fait venir et puis qui m'a parlé, qui, qui m'a fait son speech et puis c'est passé. Hein. C'est super. Mais ça veut dire que pour une fois de plus, en fait, là, ce n'était pas une transaction… Euh, ou du moins une découverte, en fait, de ton agent, mais c'est le coach, en fait, qui t'a repéré qui... Et qui non, non, non, non. l'agent a joué. Hein. Ah, d'accord. L'agent, c'est lui qui a... C'est lui qui a fait euh, tout le gros du travail. Ah, c'est C'est lui qui a fait tout le gros du travail, parce que, normalement, je ne devrais plus... Je ne devais plus signer... Euh, je je n'avais pas renouvelé mon contrat. Ouais. À, à faire. Donc, il a, il a appelé... Euh, il a appelé le club. Déjà le club il me suivait il y a quelques quelques temps. Il me suivait. Et euh, c'est comme ça que quand mon contrat est fini, au jour près, parce que il fallait pas qu'il y ait euh, une guerre entre deux clubs. Tout à fait. Voilà, au jour près, je, je suis parti. Après, juste pour rappel, ma licence a été bloquée à faire hein. Ah oui. Ouais, ils ont bloqué euh, la demande de licence. Parce que ici, le club précédent envoie le, le, la licence au club actuel. C'est ça. Ils ont, ils, ont, ils ont bloqué ma licence. Hein. Mais bon, <rire> ils ne pouvaient pas grand-chose parce que j'étais en fin de contrat, tu vois. Tout à fait. <rire> euh, voilà. Hein. <rire> c'est quand même curieux, voilà, ça. C'est bah, ouais, comme ça, c'est le monde du foot. Et justement, aujourd'hui, en fait, quand tu regardes, en fait, du moins ce que tu as traversé comme. Mm -hmm. Quel est le conseil, en fait, que je peux donner en fait, aux jeunes qui, du moins, des fois, sont, ont des choix à faire, vraiment des choix décisifs, et même, des fois, n'ont même pas de choix, n'ont même pas de proposition. Et certains qui n'ont même pas, justement, d'argent, même déjà, qui puissent, justement, je peux dire, les valoriser, voilà, le proposer des offres assez intéressantes. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes-là Oh, moi, je, moi moi, personnellement, ce que je ce que je peux donner euh, comme conseil à, à, à d'autres jeunes aujourd'hui qui jouent au championnat camerounais ou qui sont encore en Afrique, c'est de, de travailler. C'est de travailler. Le, le foot, ce n'est pas une science exacte. En travaillant, tu n'as pas la certitude que tu seras professionnel. Parce qu'il y, y a des générations qui sont bénies, d'autres moins. Tu vois Et... Euh, moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, qui est très croyant. Et je pars du principe que si tu crois en Dieu et tu travailles, quelque chose de, va se passer dans ta vie. Tu vois? Même si tu ne seras pas un très grand professionnel. Tu oui. vois? Mais tu pourras. Tu auras des opportunités. Opportunité, tu, vois ouais, tu pourras avoir des opportunités et nourrir ta famille. Nourri et, ta famille. Euh, voilà, avoir le strict minimum, tu vois, tu, tu n'auras pas comme des, des, des stars et tout, mais tu pourras, tu pourras avoir quelque chose pour vivre. Est-ce que Patrick, tu as toujours eu du moins une, une discipline exemplaire, en fait, dans ton parcours de footballeur, c'est-à-dire la rigueur dans le travail, euh, même la, euh, la rigueur et justement de la constance, en fait, lors des entraînements et surtout, voilà, euh, une certaine discipline en même temps au niveau, il faut être ponctuel dans les entraînements d'entraînement parce que voilà, lorsque euh, les entraîneurs, pas de prise de tête avec soit des coachs ou alors des préparateurs physiques ou même des coéquipiers, euh, ça t'est jamais arrivé dans dans ton parcours Non, oh, tous les footballeurs ont toujours des, euh, des petits quoi hein. des prises de tête, il y, y en a pas tout le temps, mais il y en a quand même eu dans ma carrière j'en ai eu avec, euh, pas avec des entraîneurs. Moi, je l'entraîneur, c'est le patron. Ouais. De tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé, aucun ne vous dira que je... je lui ai manqué de respect ou je me suis mal comporté vis-à-vis -vis de lui. Aucun. aucun. J'ai des coéquipiers qui peuvent vous dire « Voilà, on a eu quelques broutilles. Voilà, un tacle beaucoup trop appuyé. Voilà, euh, voilà, une prise de tête de, de rien du tout. Mais ça reste dans la bonne ambiance, dans le, dans le, cadre, dans le cadre du sport. Mais euh, ce que les jeunes doivent savoir c'est moi moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été euh, j'ai été ponctuel, je suis arrivé en retard quelques fois. Hein. Il faut ah pas voilà, je, <rire> je, je suis arrivé hein, voilà. dans toute ma carrière, je suis arrivé en retard lors des matchs, bon, quand on parle des matchs, <rire> il y a des coéquipiers qui sont en tairaient. Je suis arrivé en retard peut-être deux fois. Peut-être deux fois. Lors de, de, de, pas, non, pas des matchs officiels. Hein. Peut-être en une séance d'entraînement, je suis arrivé en retard, oui. Mais euh, en match officiel, je suis jamais arrivé en retard. Jamais. Donc euh, voilà, voilà un peu le. Mais pour les jeunes, je ne conseille pas d'arriver en retard. C'est pas bien le retard. Bon. Et comment se passent, au moins, tes préparations en fait Parce qu'on dit, le football, il faut de la préparation Mais je pense aussi, et je suis même sûr d'ailleurs, qu'il faut aussi de la préparation psychologique et morale. Comment se passent les préparations en fait psychologiques d'avant-match et même d'après-match Comment tu les dis en fait oh, Moi, j'ai mon petit rituel. Hein. J'ai mon petit rituel avant les matchs. Euh, je fais la même chose depuis, euh, depuis des années. Je, je, je, je dors à une heure assez raisonnable. Et euh, je me souviens, quand j'étais au Gabon, avant les matchs, je sortais faire euh, un petit décrassage, un petit, euh, une petite vivacité, 15-20 minutes. Et puis, je rentrais à l'hôtel, je dormais, je mangeais. Et puis, euh, je me reposais et puis j'allais jouer. Par contre, ici en France, notre préparation elle est un peu différente parce que chacun est chez soi. Et euh, voilà, tu, tu, tu, tu prépares un peu euh, ton match un peu différemment. Ouais. Mais c'est toujours le même rituel. Hein? Tu essaies de dormir euh, à, une heure, euh, à une heure vraiment raisonnable. Quand je parle de, de, de, de raisonnable, il y en a d'autres qui dorment à minuit. Mais moi, à 22h30, si je joue le lendemain, 22h30 au trop, je suis déjà couché. Si je n'ai pas sommeil, je mets euh, un petit film, une petite série. Et euh, voilà, après, euh, après je m'endors. Le matin, je fais mon petit déj, je fais à manger et puis, euh, et puis euh, je, je vais euh, au lieu de rendez-vous et puis euh, voilà, hein, je prépare mon match euh, sereinement. Mais le plus souvent, je parle beaucoup avec mes parents, le, le, ah, le Ouais, j'appelle mes Et parents. Et aussi, de, de, de, aussi en même temps, à un moment donné, de, de ta carrière, surtout je pense que ton service de, de soutien, en fait. Mon bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr. Tout au courant de la carrière. C'est la maman, c'est le papa, c'est tout le monde. En fait, on a une famille très, très soudée où euh, j'ai besoin d'entendre tout le monde. Je ne le fais pas tout le temps, mais euh, j'ai besoin de les entendre, surtout quand je vais faire un match. Ah, parce, voilà, que... Euh, parce que on ne sait pas, c'est un match de foot c'est dangereux voilà, tu, tu as besoin d'entendre euh, les enfants euh, tu as besoin de parler avec les enfants et ça, ça il de, de de, de, a rien de mieux il n'y a rien hein, de mieux pour préparer un match tu parles avec tes enfants avec la famille et euh, voilà hein, tu, tu, ça se passe hein. d'accord non. Après, euh, ton passage, du moins, à Le Poiré suivi, mmh. tu as fait un passage, un court passage, en fait, à Monceau. et avant de fait te une retrouver... saison à Tu as fait deux ans à Monceau. Une saison. J'avais un deux ans, mais j'ai fait une saison. Exactement ça. 2018 2019, ouais. là, tu étais à Monceau. Mmh. Et avant de te retrouver aujourd'hui à OFC Guignan. Ouais. qui au... Donc, okay. encore Ouais. D'ailleurs, euh, Patrick, j'étais à la télé, on attend toujours un maillot dédicacé pour euh, les ah. internautes. Ah non, non, non. S'il y a un jeu, celui qui gagne, je lui donne un maillot. Ça, on l'a pas oublié, voilà. Donc, <rire> voilà. Euh, vous allez suivre, on a un maillot dédicacé de la ouais. part de, oh, de Patrick. Il y a, y, a, y a un maillot dédicacé de Patrick. Voilà, qu'on fera gagner justement à nos internautes. Ouais. Vous allez, tout le monde jouera, participera participer au jeu, et ouais. peu importe où vous trouvez, on vous enverra le maillot peu importe où vous trouvez, le maillot, vous allez le recevoir. Ouais. Donc, et Patrick, tu as eu du moins euh, euh, certainement des modèles. C'est-à-dire, tu as eu des modèles à part, hein, te suis nommé Nistelrooy, mais tu t'es servi en fait de plusieurs modèles. Alors, lesquels, dit, par les exemple, le footballeur en fait était pour toi comme un modèle en fait. Sur toi, ton pot' c'est même en fait dans euh, sa carrière professionnelle et tout. Non, Oh, moi, il y a un joueur camerounais que j'ai euh, ai beaucoup aimé. Hein, euh, Aujourd'hui, il n'en parle pas beaucoup de lui, mais euh, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que je me... Je, je regardais un peu comment il faisait. C'est Bernard tout le temps Ah oui. <rire> tu vois ouais. Et voilà, dans la vivacité, dans, dans, dans, dans ses déplacements, dans, quand j'étais petit, j'étais allé euh, je crois que c'était Cameroun-Togo. Si j'ai bonne mémoire. Oh, il avait fait un match excellent. Excellent. Et euh, voilà, c'était lui. Après, il y a Samuel Eto'o aussi, c'est l'icône, c'est le chef, c'est le boss. Ouais. Je, parfois, je, je, il m'arrive des matchs où je, à chaque fois que je regardais les vidéos de Samuel Eto'o, avant mes matchs, je marquais. Ah oui, <rire> je ne sais pas pourquoi. Chaque tu fois que je inspiré, tu je tu de ses actions, de ses ouais. contrôles, de ses appels. Ouais, en fait, le, il, nous, il nous avait dit quelque part un jour que le but, c'est un esprit. Et voilà, cette phrase est toujours restée dans ma tête et tout, ces déplacements, je regardais beaucoup plus ces déplacements. Ces déplacements. Ouais, c'était surtout ça. Après, c'est l'exemple, il y a mon petit frère aussi, Serge Vondo, qui n'est qui pas mal. Ah oui, il, aussi, est, oui il, a, il, est, il est très, très fort. Parfois, je, je m'inspire de lui aussi. C'est lui. <rire> ouais. Ouais. Parfois, je, il est... est il, noté. Euh, non, si euh, pff, le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, hein, euh, normalement, il devrait être de lui. C'est noté. Je crois que dans une de nos prochaines éditions, tu seras certainement notre invité aussi. Ah il est là en fait. <rire> donc euh, et aujourd'hui en fait si tu avais quelque chose à refaire dans ta carrière qu'est-ce que tu referais oh, il y a tellement de choses euh, sans regret s'il y a un pays où je serais pas parti surtout c'était la Russie ah oui. Ouais parce que j'ai perdu là, du temps, là-bas. J'ai perdu du temps. Et euh, ce n'était pas un championnat adapté pour moi. Parce qu'il faut, il faut savoir reconnaître euh, ses forces et ses faiblesses. Oui. Et euh, ce n'était pas, pas adapté pour moi. Ce n'était pas oui. adapté pour moi. Donc, euh, voilà, s'il fallait refaire... Euh, un mi-parcours où il fallait rectifier quelque chose, c'est ce, euh, ce petit paragraphe que j'aurais gommé, en tout cas. Justement, j'ai une question. Euh, euh, Patrick, aujourd'hui, oui. a certainement un fils, en fait, et qu'il aimerait, en fait, certainement, demain, qu'il fasse une carrière de, de footballeur. Demain, tu aimerais bien que, euh, du moins, ton, ton, ton, ton, ton gamin, en fait, tu ne pas ou tu les pas de, de qui Et dans quel club, en fait, tu aimerais qui joue en fait Là, tu te diras que oui. Là, j'ai accompli quelque chose. Oh, moi, je suis parisien de sang. Hein ah oui. <rire> ah, oui. Ah, oui. Si, euh, si Dieu me fait grâce d'avoir un fils, ouais. c'est clair, qu euh, clair que c'est le Paris Saint-Germain. C'est euh, ah, oui. clair, c'est clair j'aimerais qu'il joue à Paris maintenant, après, après, euh, après tu sais les enfants tu accouches, tu n'accouches pas le cœur. Il, va, il aura ses propres choix à faire peut-être moi j'aimerais je, je, qu'il qu joue à Paris après si je vais au PSG je serai le papa le plus heureux du monde heureux. Okay. maintenant si, euh, si je choisis euh, un autre club tant mieux Tant mieux. Voilà. Donc, on va passer du moins aux séances de questions-réponses. Oui. On en a quelques questions. Alors, euh, nous avons une première question qui est la question de, de Rudy, qui demande en fait quelles sont tes, tes perspectives à venir Oh, vu le contexte, on espère déjà reprendre très vite. On essaie de on essaie de reprendre très vite et puis marquer beaucoup beaucoup de buts et puis euh, aller encore un peu plus haut. Voilà voilà les perspectives euh, d'avenir. Tu envisagerais en aussi de terminer euh, ta carrière en fait, euh, au Cameroun vu qu'aujourd'hui, ah, on a oui. déjà des infrastructures. Qui... <rire> bah oui, bah oui, ah, bah bah oui. <rire> bah oui honnêtement, honnêtement j'aimerais bien. J'aimerais bien dans, dans, dans, dans, dans un... Dans quelques temps, j'aimerais bien euh, <rire> finir ma carrière au Cameroun, dans un, bon club, dans un club de mon village surtout. Ah oui. Colombe, on va dire Colombe. Je, je préférerais <rire> Colombe, c'est le village euh, à ma mère. J'aimerais bien euh, lui faire cet honneur de jouer dans, dans l'équipe de son village et puis euh, voilà les amener euh, un peu plus haut encore et puis essayer de structurer le truc, structurer encore plus qu'il n'est euh, qu aujourd'hui. D'accord. Ensuite, on a une question de Deco qui, en fait, demande, en fait, et le Maroc, alors, je, juste pour recentrer la question, je pense qu'il a posé la question au moment où, où je lui demandais, en fait, si tu avais des choix, si tu avais du moins des choix à regretter. Oh, et ou des ouais. choses à refaire, il il y ces choix-là. Et je pense qu'il demandait également. Et le Maroc, tu, tu ne regrettes pas tu... Non, non, non, non. Je ne peux pas regretter le Maroc. Pourquoi Parce que le Maroc, ça a été l'apprentissage. Euh, D'accord. Ça a été l'apprentissage. Donc, je ne peux pas regretter le Maroc. Parce que le Maroc, euh, j'ai beaucoup appris de par. Euh, de par, euh, par euh, l'entraîneur qui m'avait fait venir, qui était vraiment quelqu'un de bien. Et euh, voilà, j'ai beaucoup appris au Maroc, donc je ne peux pas regretter, j'ai appris au Maroc. L'expérience Le, du Maroc m'a permis de, de franchir un cap en France. D'accord. Donc, euh, je n'ai pas été surpris par l'hiver, je n'ai pas été surpris par, euh, par beaucoup de choses qui peuvent surprendre des jeunes footballeurs aujourd'hui. <rire> c'est comme une femme euh, de, de la Voilà, donc, euh, c'est des choses qui, euh, aujourd'hui, euh, je ne peux regretter. D'accord. Ensuite, toujours Deko qui pose une autre question. Ton club de cœur oh, Mon club de cœur, c'est Paris. Ah. Et, euh, Paris Saint-Germain. Lui, il déco il est parisien. Donc, euh, la question. C'est celui, celui qui voulait, certainement que tu me dises, quoi. Non, non c'est Paris. Alors, on a sèche, on a Serge qui demande, en fait, qui sont tes idoles dans le foot Mes idoles, il y a Serge Vondant aussi, qui est mon idole, parce que lui, je l'ai pris beaucoup. Pour, pour exemple... Lui-même. Lui-même. Il y a lui, il y a, euh, il y a Samuel Eto'o, et il y a Bernard, Bernard temps que j'ai beaucoup apprécié. Après, il ouais. y a mes oncles aussi. J'ai euh, beaucoup appris de mes oncles maternels. D'accord. Ouais, mes oncles maternels, ils étaient très bons d'ailleurs. Ils étaient, ils étaient vraiment bons. Ouais. J'ai mon, mon, ouais, ouais. mon cousin aussi que j'ai beaucoup apprécié, Zé Akam. Il a joué dans l'Union, qui était très bon aussi. Je l'avais trouvé très bon. Mais qui a très vite arrêté sa carrière. Hein. Il, a, il a très vite arrêté la carrière. Alors, Lui aussi, je le prenais pour exemple. Ah, c'est super. Une question du déco. Euh, Penses-tu que ton championnat actuel soit à ton niveau Non. Non. Non. Non. Non. C'est clairement non. C'est clair que c'est niveau vraiment en dessous. Ouais Une autre question, toujours. À oui. sa qui demande Patrick Raja ou alors il Non, moi sur Raja. Je ne crois qu'il existait qu la question depuis, hein Oui, non, sur Raja, sur Aja. Sur Raja de Casablanca. J'ai euh, euh, beaucoup euh, j'ai passé, j'ai passé des vacances à, à Casablanca. J'ai beaucoup apprécié. J'ai été euh, voir euh, un derby. Euh, Raja, Raja Huidad, euh, euh, c'était euh, le cœur à pencher pour le Raja et en plus euh, Casablanca euh, ça me parle ça me parle beaucoup je crois qu'il est content d'ailleurs ah, voilà. <rire> je crois qu'il est content de ta réponse en plus ah, voilà. il est très content en plus. donc euh, je crois qu'on a une autre question c'est de de Franck Oyono. Qui demande en fait, Patrick, les noms des gens qui t'ont aidé durant ton financement. Je crois qu'il demande les noms des gens qui t'ont aidé durant ton parcours très important. Euh, pardon, Patrick, les noms des gens qui t'ont aidé durant durant ma carrière, c'est ça Ouais, je pense, je pense que c'est ça. Oh, ils sont. Les noms. Il y a euh, mes parents. Il y a euh, mon oncle Père Sonam, Abbé Solo, Basile, il y a euh, matin Stéphane Andjut, mon oncle. Il y, a, il y en a tellement, il y a il y des gens qui m'ont qui m'ont soutenu, il y a des gens qui m'ont soutenu, des gens qui m'ont qui m'ont marqué et que j'aimerais rencontrer aujourd'hui pour euh, pour leur dire merci. Malheureusement, euh, j'aurais dû être là au Cameroun depuis euh, depuis quelque temps, mais le ça ouais. ne euh, nous permet pas de, de c'est peut-être aussi l'occasion de à travers cette plateforme de leur dire merci. voilà, Et, euh, voilà, ce, voilà, je souhaite juin, euh, wow. euh, ils, sont, tiens, ils sont ils sont ils sont ils sont nombreux ceux-là qui m'ont qui m'ont aidé à travers euh, à travers la structure, je souhaite, je, je tenais vraiment à leur, euh, à leur remercier, à leur dire merci du fond de mon cœur. Ça a été, euh, j'ai pas que eu des moments, euh, des moments de joie. Il y a eu de, de, de la peine, des pleurs, des euh, voilà. Mais comme tout homme, on se relève, on échoue, on tombe, on se relève et tout. Euh, donc, euh, euh, je, je, je, je leur dis merci. Je leur dis merci. Je souhaite... Un, un de ces quatre, je vais les, je, je, je vais les rencontrer. Ça, c'est super. Toujours, il ne faut pas oublier les gens qui nous ont tendu la main, ça, c'est sûr. Après, on a une question de Bacam qui demande alors « Où espères-tu évoluer, s'il plaît, à Dieu, que tu changes de clore ?» Oh, présentement, c'est une question un peu piège parce que je suis encore euh, sous contrat. Ah oui, <rire> tu es encore sous euh... contrat. Que... <rire> ça, c'est les ambitions de l'agent. C'est lui qui... Qui s'occupe de, de Cette tout ça là. Pour le moment, je suis encore, je suis joueur de Guignon, j'ai un contrat, donc euh, Et voilà. Et ton contrat avec on va jusqu'à quand 2022, je pense. 2020, ouais, ouais, 2022. Ouais. c'est ouais. ah, super, c'est super. Donc euh, Destin, je t'ai répondu. Ouais. <rire> Je pense qu'il a eu sa réponse. Alors, ouais. n'hésitez pas, pas à poser vos questions. Dans le fil de conversation, nous tirons déjà à la fin de notre échange avec Patrick. Euh, nous en avons encore pour euh, environ euh, cinq minutes ou une minute. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais avant cela, nous tenons déjà à remercier Patrick, du moins, pour, euh, pour avoir joué le jeu. Surtout le disponible pour, euh, pour cet échange. Parce merci, que merci à C'est toujours toi. de mieux connaître nos nos footballeurs et aussi ouais. de connaître leur parcours. Je dis, moi, je dis, toujours, ils ont un parcours assez atypique, euh, aussi riche les uns et les autres que voilà, ça, ça, ça, ça, peut servir de conseil, je pense, surtout à cette jeunesse, anep, qui aimerait justement faire carrière dans mm -hmm. le football, surtout ceux qui ne savent pas ce qui les attend et ce qui mm -hmm. devront vivre au quotidien. Et je pense que c'est vraiment un réel challenge en fait pour avoir du moins. Des, des exemples des grands frères qui viennent partager leur le retour d'expérience et surtout qui par ricochet profitent pour leur donner des conseils qui, voilà, qui pourraient les aider ouais donc euh, c'est ce Patrick le parlement foot te te dit merci merci d'être merci, venu. merci, merci également pour participer à, à ce direct live Pas de et, problème, là. Il y a Sergi qui demande en fait, le jeu, le jeu, le jeu. En fait, il vous sera posé une question sur le parcours de Patrick. Et à cet effet, il y aura du moins un tirage au sort. Et le maillot de Patrick dédicacé qui nous enverra justement à faire gagner aux internautes. Et le nom du gagnant sera bien sûr communiqué sur la plateforme. Et le maillot lui sera envoyé. Ben, que, sur ce point, j'ai répondu aux questions. Et, et nous vous disons merci, ceux qui ont pu tenir jusqu'au bout de l'interview. Euh, surtout, n'hésitez pas de partager la plateforme, de liker, de vous abonner. Euh, euh, samedi prochain, nous avons un autre invité. Il est là, il est là. Cette... Bien, bien. Cette fois-ci, c'est un joueur, c'est un joueur local en fait qui joue au pays. le prochain, le prochain. <rire> Il est là, il est là le prochain. Le prochain, le prochain. Oui. C'est Sébastien, est... Sébastien Peck. Sébastien Peck. Ah, salut le joueur. <rire> le prochain, c'est l'invité de, de la semaine prochaine. Alors, ça, avec Sébastien, du moins, euh, je, je prendrai tes coordonnées à Patrick. Et marrant. nous allons échanger justement sur comment ça va se passer. Et. Comment est-ce qu'on va on va ouvrir, du moins, notre direct avec toi? Déjà, ah, okay. n'hésitez pas à vous abonner euh, euh, sur nos différentes pages Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Les vidéos euh, ensuite sont donc, publiées <rire> sur YouTube, en fait, pour ceux qui n'ont pas pu assister au direct et qui voudraient bien sûr voir ou même prendre connaissance. Alors, surtout, il ne faut plus hésiter. Ok, ça va. À bientôt. <rire> Je te montre le prochain. C'est lui le prochain. Ça marche. Alors, euh, nous te remercions Patrick une fois de plus et nous remercions merci, nos internautes pour leur participation. D'accord. Ok. Bah, je te je remercie te... aussi. Ah, C'est un honneur pour nous de t'avoir. C'est <rire> toujours un honneur merci, pour nous d'avoir invité. Merci beaucoup, William. Merci. merci. Alors, ça, nous allons te souhaiter une bon, euh, bonne soirée, un bon samedi merci. soir. Merci beaucoup. Dis, bon dimanche dans euh, la paix du Seigneur. Que dans la paix du Seigneur, toujours. Du Seigneur, tout à fait. <rire> Merci. Allez, salut tout le Allez, monde. Allez, salut tout le monde. À bientôt, surtout, abonnez-vous et likez nos vidéos.